Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, le mercato hivernal vient de fermer ses portes et le Paris Saint-Germain a bien tenu son rôle, c'est-à-dire comédien, clown. Tu prends les dirigeants du Paris Saint-Germain, tu les mets dans une troupe de cirque, tu vas me dire, mais oh là là, franchement, les nouveaux clowns qu'ils ont ramenés, ils sont absolument géniaux. On n'a jamais vu des clowns qui incarnent autant leurs personnages, tu les mets dans n'importe quel genre de film, comédie, film d'horreur, film de tout ce que tu veux, tu vas dire, franchement... Les nouveaux acteurs dirigeants du Paris Saint-Germain, on doit leur donner des récompenses. Comment ça se fait que Nasser n'a pas encore son Oscar ou son César Tu vas commencer à militer, tu vas pas comprendre. Parce que mesdames et messieurs, les dirigeants que nous avons ne sont pas des dirigeants, mais des clowns et des comédiens. Bien sûr, parce que hier, mesdames et messieurs, pendant le dernier jour du mercato hivernal, comme à son habitude... Le Paris Saint-Germain a commencé à agiter ses, ses billets absolument partout. Ils nous ont promis des joueurs. Ils ont commencé à mentir pendant toute la journée. Ouais, on va aller acheter Bakayoko, là, le joueur qui joue à Amsterdam. Voilà, Tu tu vois le coéquipier de Chavez Simons Chavez Simons, ouais, on l'a viré. Ouais, on l'a prêté, euh, euh, genre en mode, on est obligé de le racheter. Mais voilà, il y a un coéquipier qui est avec lui là, il est pas mal, hein on va acheter lui là. Après, ils ont vu que c'était pas possible. Ils ont dit bon ben on va acheter Malcolm. Ils ont vu que c'était pas possible. Ils ont dit bon, ben on va aller sous la mer. Il y a des joueurs là-bas. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de joueurs là-bas. Ils sont allés sur la Lune. Ils ont envoyé des satellites. Ils ont dit bon on va chercher le joueur là qui joue sur la Lune. Ils ont vu là-bas qu'il n'y avait pas de joueurs. Ils sont revenus. Ils ont dit bon ouais, c'est vrai, on a un joueur à l'Inter là. On va aller, on va lui faire signer. Il a signé, mais pour juillet. Tu te rends compte de la dinguerie Il n'a pas signé pour aujourd'hui. Hein. Il a signé pour juillet. Ensuite. Mesdames et messieurs, le plus grand mensonge qui, je pense, a fait mal à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Hakim Ziyech annoncé au Paris Saint-Germain. On a carrément vu des photos d'Hakim Ziyech avec le maillot. Ça lui allait tellement bien. Oh là là, vous avez pas vu Nous, on s'est fait des films. On s'est dit, regarde le parcours qu'il a fait avec le Maroc en Coupe du Monde de malade il avait une entente absolument fluide et monumentale avec akimi donc c'est ce qu'on est en train de reproduire vous êtes en train de me dire que là akimi et Ziyech vont jouer ensemble tous les supporters du paris saint germain étaient contents parce que à chaque fois akimi il prend le couloir personne lui fait la passe mais oui mais là si Ziyech, son compatriote son frère mais oui qui vont faire des une deux ça va être du grand n'importe quoi sur le côté droit mais qu'est-ce qu'on a vu mais que les comédiens et les clowns était entré en jeu. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une dinguerie absolument monumentale. Le Paris Saint-Germain, les dirigeants ont fait venir Hakim Ziyech jusqu'au siège, lui et sa famille. Mesdames et messieurs, il y avait des supporters du Paris Saint-Germain qui attendaient devant le siège et qui voulaient euh, l'officialisation d'Hakim Ziyech le plus rapidement possible. Ils ont attendu dans le froid, dans la pénombre, dans la nuit, dans l'insécurité. Ils attendaient. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils ont pu constater Ils ont vu que le Paris Saint-Germain a pu commander environ 60 à 70 pizzas. Les cartons de pizza n'arrêtaient pas de défiler. On s'est demandé, mais attends, vous êtes venu, vous avez fait venir la famille d'Akim Ziyech et Hakim Ziyech pour lui faire signer un contrat ou bien pour lui faire gagner du poids Vous êtes venu lui montrer comment les pizzas parisiennes sont ou comment le football parisien est Vous êtes venu lui montrer quel panel de pizzas on a sur Paris, regarde, j'en suis sûr, il est arrivé, ils, ont, ils, ils, ils ont dit « Regarde, nous, on a des pizzas au, au fromage, regarde, c'est une pizza de malade, ça, t'as jamais vu ça y a pas de pizza comme ça en Angleterre !» Et à Ziyech, il était, il était choqué. Il a dit « Mais attendez, on n'est pas là pour euh, signer un contrat pour jouer au foot ?» Ils ont dit « Mais non T'inquiète pas, là, on est en train de faire une mascarade, parce que nous, je t'explique, on s'en fout du foot. Hein nous, on veut juste vendre des maillots, tout ça et tout, nanana. et vu que là, on avait oublié qu'on était un club, bah, on, on a fait appel à toi comme ça, les supporters, ils se disent Ah, mais quand même, euh, on est quand même en temps de travailler. Et puis voilà, quoi. Vas-y, mange ta pizza. Et puis à minuit, tu rentres chez toi. Et c'est ce qui s'est passé. À minuit, le mercato était terminé. Et là, les Parisiens, le, le, le, les dirigeants du Paris Saint-Germain viennent nous dire Voilà, euh, nous, on a fait tout notre possible. Euh, c'est à cause de Chelsea que, que, que Hakim Ziyech n'a pas pu signer. Ils ont envoyé trois fois les documents. C'est n'importe quoi. Moi, je vous dire un truc. Le Paris Saint-Germain, personne ne les respecte. Mais bien sûr, parce que nos dirigeants, ce sont des clowns, des bambins, des, des, des comédiens, des voleurs à maquers. Mais bien sûr, ils en ont rien à foutre du football. hein Tu penses que nous, on a un club euh, qui a une histoire footballistique hein Avant 70, il se passait quoi Rien. <rire> ah ben, rien du tout. On n'a rien. Rien. Nada. On n'en a rien à faire. Alors, regarde, si tu vas dans le bureau de Nasser, tout de suite, tu le prends en cachette. Tu vas, tu rentres en cachette. Tu, re, tu rentres, tu ouvres la porte vite, comme ça. Lui-même, il va être surpris. « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vas regarder son ordi. Tu vas voir qu'il est en train de regarder les statistiques du Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit lorsque Lionel Messi a signé Il s'est lâché. Et là, on a vu sa vraie personnalité. Il a dit « Vous pouvez aller vérifier. » Il a dit « oulala. Là là. Franchement, on n'a jamais vu ça. On, se, on ne savait pas que Messi euh, était une personne autant affluente. Euh, toutes les actions euh, parisiennes connaissent un bond de 300% en plus. Vous vous rendez compte de la dinguerie Il était devant la caméra, il a dit oh « Oulala, là, là, là, tous les contrats, on va les revoir ». Mais bien sûr, c'est que ça qui l'intéresse. Tout ce qui est footballistique, il a rien à faire Ils viennent, quand ils regardent les matchs, là. tu les vois au parc, tu regardes, ils il, il s'ennuient, il est là, il n'a pas envie de regarder un match quand il regarde le tennis, faut le voir. Yeah, yeah, mais oui, on a des dirigeants de tennis.